Par ailleurs, plusieurs chercheurs s'étant intéressés à la question de la réalité virtuelle en classe affirment que celle-ci peut devenir une source importante de motivation pour les élèves. Avec la réalité virtuelle, les apprenants sont donc au cœur de leurs apprentissages. De cette manière, leur motivation se bâtit de façon autonome, ce qui signifie qu'elle vient d'eux-mêmes, plutôt que d'être contrôlée ou régulée par l'enseignant. C'est ce concept que certains connaissent plutôt sous le nom de « motivation intrinsèque ». Ancrée dans l'implication et l'engagement volontaire de l'élève, cette motivation autonome peut s'avérer bénéfique pour son apprentissage et le développement de ses compétences. Quand j'ai présenté euh, l'activité qui incluait la réalité virtuelle euh, à mes élèves, euh, j'ai vraiment, je les ai mis à, à contribution avec moi. Donc, puisque c'était la première fois que j'utilisais la réalité virtuelle, j'ai euh, parlé à mes élèves en disant euh, « on va faire quelque chose, on est un laboratoire, en fait. » Donc, on va tester ensemble euh, la, réalité, euh, la réalité virtuelle. Déjà là, en partant, les élèves étaient enthousiastes de tester quelque chose, puis un peu, euh, entre guillemets, être des cobayes euh, de cette activité-là. Euh, mais quand je leur ai dit qu'on allait faire des visites virtuelles, c'est sûr que j'ai vu quelque chose euh, s'éclairer dans leur visage. C'est intéressant. Pour eux, c'est des élèves, je vous mets en contexte, c'est des, de des élèves de secondaire 1 avec qui je l'ai fait. C'est une activité qui euh, les a stimulés dès le départ et c'est ce que j'ai constaté tout au long de l'activité. Euh, quand je vois des élèves, euh, quand j'entends plutôt des élèves en classe dire, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, parce qu'ils devaient retrouver euh, dans des lieux précis des objets ou des endroits, euh, dans des lieux en l'occurrence, si c'était des lieux de culte. Et là, je voyais, je voyais leur intérêt ou d'entendre « Madame, Madame, je l'ai trouvé. est-ce que c'est ça? » Donc, je voyais que c'était intéressant pour eux et que c'était euh, stimulant. On s'entend, on visitait des lieux de culte, je ne connaissais pas... Euh, mes élèves assez pour dire qui a déjà mis les pieds dans une église, euh, est-ce qu'on y est allé fréquemment, euh, est-ce que j'y suis, euh, euh, suis entrée et je suis entré parce que j'étais obligé d'y être, est-ce que je l'ai visité euh, Donc je connaissais pas cette réalité là de mes élèves. Euh, pour certains, il y en a qui me l'ont dit, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds euh, dans une église, mais ils étaient ouverts à le faire. Puis je pense que le véhicule de la réalité virtuelle a amené une ouverture à visiter un lieu qui, pour certains, dans le fond, n'était pas nécessairement le lieu le plus intéressant à visiter. Donc, je pense que ça a amené un intérêt euh, un peu plus grand euh, pour cette activité. Selon Julie Giraudon, doctorante en ergonomie cognitive, le réalisme des lieux engendre l'engagement et la motivation des élèves dans l'enseignement. Marie-Laure massué responsable du Teaching and Learning Center de Neoma, affirme pour sa part que la réalité virtuelle augmente la motivation des étudiants en les impliquant dans le processus d'apprentissage. Cependant, bien que la réalité virtuelle soit certes stimulante, l'enseignant qui l'intègre en classe fait face à un défi de taille. Il doit aller au-delà du simple jeu et dépasser l'effet « wow ».